Salut et bienvenue dans ce petit tuto consacré à Inkscape. On va voir comment créer nos propres brushes pour réaliser ce, ce type d'illustration. Et puis une fois qu'on a nos brushes, on peut voilà faire d'autres petites illustrations qui sont, qui sont très sympathiques. Euh, on va ouvrir un nouveau document, fichier nouveau. Voilà. On va aller importer donc des images avec des brushes, ou plutôt des, des traits de pinceau. Pour cela, on va euh, sur Internet, on va sur le site Pixabay. On tape ici euh, Brush Strokes, on va descendre un petit peu et puis on va choisir par exemple euh, ces coups de pinceau là ici, je clique dessus. Euh, je peux télécharger gratuitement, voilà, télécharger, je ne suis pas un robot, télécharger, voilà. Euh, je l'enregistre donc sur le bureau, ok. Je vais l'appeler Paint Stroke, enregistrer, remplacer. Je retourne dans Dynescape, dans mon document, je vais dans Fichier, Importer. Je vais apporter donc ici mes broches, je fais ouvrir, incorporer, voilà, donc je mets ça sur le côté. Je vais faire apparaître ici la fenêtre objet, de façon à ce qu'on puisse voir un petit peu comment Inkscape structure les différents éléments. Donc là j'ai mon image qui a son calque objet propre ici. Je vais zoomer, donc pour zoomer je clique sur la molette de la souris. Je vais faire un rectangle de sélection, donc pour cela je clique ici sur l'outil créer des rectangles et des carrés. Je vais faire donc une zone de sélection, comme ceci. Euh, je vais supprimer le contour qui m'arrête un peu. Ou non, je vais supprimer le, le fond. Je supprime le fond, donc je clique sur la croix, et je vais réduire la taille du contour. Alors je me mets, vous voyez là où il y a le petit chiffre, et je fais glisser, je fais pardon, rouler la molette de ma souris, Voilà, ce qui permet de réduire ici la taille du contour. Voilà, c'est parfait. On va sélectionner... En plus de notre rectangle, notre image, Donc, le clic, je puis sur le shift, pardon, et je clique sur l'image. Voilà, les deux calques objets ont été sélectionnés, je fais un clic droit et je fais découpe, euh, pardon, définir pour définir une découpe, ou alors dans ma fenêtre, si je peux faire un clic droit, définir une découpe, ou je vais dans objet, découpe, définir. Donc trois possibilités. Euh, là il y a un petit problème, vous voyez, j'ai toujours une grande zone de sélection. Moi je préfère que la zone de sélection corresponde en fait à ce qui est visuellement à mon écran. Donc pour cela je vais dans les préférences globales d'Inkscape. Si vous avez la même chose que moi, ben, vous pouvez aller dans outils et puis cliquer sur boîte englobante visuelle. Voilà, c'est beaucoup mieux. Ceci étant fait, on va convertir donc cet objet en une image matricielle. Donc on va dans édition et on fait créer une copie matricielle. Hop Et la copie matricielle, on va pouvoir la, la vectoriser. Donc on va ici dans « Objet » vectoriser un objet matriciel. On va choisir donc plusieurs passes. On va choisir ici la couleur. Important, on va choisir « Empilement ». Et puis on va retirer le fond. Voilà. Et on fait « Mettre à jour ». En fait, le fond, il est blanc, donc nous, on n'en a pas besoin. On veut vraiment juste notre objet là. Et une fois que ça c'est fait, on peut éventuellement ici jouer sur le nombre de passes. Mettre à jour. Hop 8, mettre à jour... Ouais, vous voyez, on va choisir peut-être 9 ou 8. Ouais, c'est pas mal. 8, ça suffit en fait. Par défaut, c'était bien. On fait valider. On a maintenant donc notre, euh, notre brush. Vous voyez, InScape a créé un groupe avec ici plusieurs passes, plusieurs chemins. Donc ça, c'est très pratique. Maintenant, ce qu'on va faire, on va, on va essayer de tordre donc cette euh, ce pinceau Donc par rapport à un cercle. Donc Pour cela, on va d'abord créer un cercle. Alors, important... Si vous êtes par exemple dans un calque ici, dans le dans le groupe, on va cliquer sur le calque 1 pour sortir du groupe, de façon à créer ici un cercle qui est son calque propre. Donc pour cela je clique, je glisse en appuyant sur CTRL pour avoir un cercle parfait. Vous voyez maintenant j'ai un calque avec mon cercle ici, et on va convertir cet objet en chemin. Très important aussi, on va ici dans éditer les nœuds, et on clique sur ce petit picto qui convertit l'objet sélectionné en chemin. On voit que le raccourci c'est MAJ CTRL C. À ce moment-là, une fois que c'est fait, on a les petits nœuds ici de notre cercle. On va sélectionner ici notre forme. On va faire apparaître ici les effets de chemin. Alors l'effet de chemin, le raccourci, c'est CTRL et puis le, le petit E là. Voilà. On clique sur le petit plus et on va choisir l'effet de chemin qui s'appelle courbé. Donc là, on a une zone de recherche. On peut taper par exemple courbe. Voilà, et automatiquement Inkscape nous choisit celui-là. On clique dessus. Donc, on a bien l'effet de chemin et on va appliquer donc le cercle euh à notre objet là. Donc, pour cela, on va copier cet objet, édition copier ou CTRL C bien sûr. Hein. Hop, copier. On sélectionne cet objet et on va cliquer là-dessus pour coller le chemin. Et à ce moment-là, vous voyez, hop, on a tordu euh, notre objet. Donc, pour faire 2021, je vais le faire assez rapidement hein, avec l'outil crayon, avec un lissage à 25. Donc, je vais faire un 2. Hop, voilà. Je copie cette forme, donc copier. Je sélectionne ici mon objet et je la colle. Et à ce moment-là, vous voyez, hop, j'ai un 2 qui apparaît. 2 que je peux modifier. Donc si je clique sur l'utilité les nœuds et si je clique sur cette petite option, ou ici, ou ici, je peux modifier comme ça mon chemin. Je désactive ici le magnétisme. Voilà, ça m'embête un peu là. Ici, je rends le nœud doux, donc pour rendre le nœud doux, on peut cliquer là-dessus. Et là, ce qui est important, c'est de ne pas, de pas avoir de cassure, donc pour cela, on va rendre également le nœud doux ici, donc je clique. D'abord, je pisse sur CTRL et je clique sur mon nœud, vous voyez, ça a changé la nature du nœud. Ça l'a rendu doux et je vais pouvoir comme ça modifier un petit peu les poignées et garder un, un joli petit arrondi, donc ça, c'est sympa comme tout. Voilà. voilà, et puis on peut faire la, la même chose donc pour le, le 1. Alors, d'abord, j'aurais peut-être dû garder le 0. Hop. Donc, je clique ici. Je copie. Je colle. Voilà. Comme ça, j'ai mon 0. je réduis un petit peu. Et pour le 1, bah, tout simplement, je vais pas m'embêter. Je copie. Je colle. Bah, je supprime euh, l'effet de chemin, là. Hop. J'en ai pas besoin. Et je tourne tout ça. Alors vous voyez lorsque je clique sur un objet, j'ai les flèches ici de transformation. Si je clique une deuxième fois, j'ai les flèches de, de rotation et d'inclinaison ici. <rire> voilà. Donc je réduis. Alors pour réduire, j'appuie sur CTRL. De façon à garder l'homothésie. Euh, j'appuie sur N pour avoir l'outil éditer les nœuds. Alors ça fonctionne pas, c'est pas grave. Euh, non, je vais agrandir un peu ça quand même. Voilà, là je duplique. Et voilà, comme ça j'ai 2021. J'écarte un peu. Alors une chose également que je voulais vous montrer, c'est la possibilité de changer de couleur. Euh, alors on va prendre cet objet, voilà. On va double-cliquer. Je refais apparaître la fenêtre objet. Ici, on double-clique pour entrer dans notre groupe. Alors pour entrer dans notre groupe, soit on double-clique, soit on peut cliquer sur la petite flèche et on clique ici sur un chemin. À ce moment-là, je suis bien dans mon groupe. On va sélectionner tous les objets et on va appliquer par exemple une couleur rouge. Alors là, tout est trop rouge et on va tout simplement ici dans l'opacité dans faire un clic droit et puis mettre à 25. Voilà, ce qui permet d'avoir euh, donc les euh, petites nuances du, du pinceau. Donc pareil ici, on double-clic, on est, on est bien dans notre groupe. Ici on fait un CTRL A et puis on peut choisir par exemple une couleur orange et bien sûr une opacité à 25. Si vous voulez des opacités un petit peu plus fines, il faut aller ici dans la fenêtre Fond et contour, et puis là on peut jouer euh, plus facilement sur l'opacité. Vous voyez, avoir un peu plus de, de nuances. Et puis euh, et puis on va s'arrêter là. <rire> voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce petit tuto. N'hésitez pas à poser des questions et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.